Deleuze présente Super Plus, plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique comment profiter en famille de tous les avantages de Super Plus. Partagez un compte Super Plus avec les membres de votre famille. Car quand on épargne des points ensemble, ça va beaucoup plus vite. Les avantages sont liés au package que vous avez choisi. Ensemble, vous pouvez épargner des points et les échanger. Si vous avez opté pour le package personnel ou unique, vous pouvez également augmenter votre réduction NutriBoost et la dépenser. Et avoir un NutriProfil commun. Une fois que chacun a son propre compte SuperPlus, il est facile d'inviter d'autres personnes. Attention, vous pouvez partager un compte avec trois personnes maximum. Ouvrez l'app MyDeleze et cliquez sur « Profil » tout en bas à droite. Ensuite sur « Ma carte et mon ménage ». Ensuite sur « Ajouter des membres » envoyez un lien aux membres de votre ménage par email, SMS ou via WhatsApp. Cette personne devra alors cliquer sur le lien et appuyer sur accepter sur la page internet. Vous avez ajouté toutes les personnes souhaitées à votre compte Profitez alors ensemble de tous les avantages de Super Plus. Commencez immédiatement à épargner des points et profitez de super réductions sur les produits Nutriscore A et B. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur comment faire pour payer moins pour manger mieux grâce à Super Plus.